Dernièrement, la prison centrale de Libreville a enregistré deux cas de décès de détenus, des morts dont les raisons ne sont véritablement pas connues, et ce, en l'espace de 24 heures. Selon des indiscrétions, ces pertes seraient consécutives à des cas de tuberculose. Nous n'avons pas pu rencontrer les parents pour complément d'information. Mais selon le responsable communication de SOS prisonniers, les deux fins étaient malades et le suivi médical en milieu carcéral laisse. Il faut que les parents veulent comprendre mieux et souvent ça prend du temps. Qu'est-ce qu'ils veulent comprendre Les causes du décès. Pourquoi cette lenteur Pourquoi bon Plusieurs causes, plusieurs raisons en chaîne sont à la cause de ces décès, décès. Déjà le gros problème c'est la lenteur administrative. Au-delà de ça, nous avons, l'État, le, le gouvernement ne respecte pas un engagement au niveau médical, donc la prise en charge des prisonniers au niveau médical. Au-delà de ça, il y a encore le souci de, de comment, je peux, comment je peux le dire, les prisonniers ne sont pas vraiment respectés. Ils ne sont plus en charge que lorsque le problème est grave, le problème de santé est très grave, parce qu'ils pensent toujours que, soit le prisonnier veut sortir ou bien il est en train de vouloir manigrancer quelque chose. Donc du coup, on le laisse d'abord aller jusqu'au bout de son problème médical. Et du coup, ils interviennent que lorsque la maladie est déjà avancée. Des faits que confirment des anciens prisonniers. Durant ces six années, j'ai été à la prison centrale de Libreville, le prisonnier le plus honni torturé, maltraité. Mais j'ai gardé espoir. Alors je rentre en prison. Les tortures commencent immédiatement. Ma première torture que j'ai subie, j'ai une double fracture de la clavicule. J'ai perdu connaissance pendant deux ou trois jours. Je ne m'en souviens pas. Mais quand je me réveille, je me retrouve... Au CB, quartier disciplinaire. C'est quoi le CB à la prison centrale de Libreville C'était le dernier endroit dernier endroit, où, lorsque vous étiez condamné à mort, lorsque vous étiez condamné à mort, on vous y emmenait pour passer vos derniers instants sur terre. À 4 heures du matin, on venait ouvrir, on vous encaboulait, vous ne voyez plus rien. Donc, au CB, il n'y a pas de lumière. Vous ne savez pas quand il s'y fait jour ou nuit. Et cette cellule, en réalité, avait une capacité de 12 à 20 personnes maximum. Nous nous, nous, nous retrouvions parfois à 60-70 personnes. Le seul vêtement que vous pouviez porter, c'était un silicone ou un caleçon pour les hommes. Si vous mettiez quelque chose en plus, un t-shirt, une culotte, vous compliquiez encore plus vos conditions. Un t-shirt, après cinq minutes, vous les sauriez comme si vous l'aviez tombé dans le loup. Et lorsque la cellule s'ouvrait, vous devriez prendre deux trois minutes avant de pouvoir regarder la lumière du jour. En fait, c'est des flashs. Vous recevez une décharge électrique dans vos yeux. Donc, euh, un mois avant de mettre mon arrestation, j'avais fait mon check-up de santé à New York et l'ophtalmo me disait « Tu as une vue d'un gosse de 15 ans, 16 ans ?» Je lui ai dit effectivement, il m'a posé la question de savoir si je buvais, si je fumais, je lui ai dit « Non, je ne vois pas d'alcool, je ne fume pas. » Et on a rigolé. Mais aujourd'hui, j'ai perdu 30% de ma vue. Je ne peux plus lire sans lunettes. La vie à la prison centrale de Libreville ne serait guère réduisante, les conditions seraient visiblement inhumaines. Pour les cas, pour les cas de malades, on ne fait même pas rencontrer les parents. Quand ils savent que nous détenus déjà à, à un niveau de maladie avancée, on l'empêche même de rencontrer les parents. Les gens disent là-bas pourquoi. Un d'abord, c'est la matrice, ils ne sont pas bien nourris, il n'y a pas un suivi des prisonniers, il n'y a pas. Pour que les gens décèdent. Tu dors avec un, un, ton colocataire, mais tu ne sais pas qu'il est mort déjà. Sur le matin, au petit matin, quand tu dis Ah, tu as dormi avec un mort, il Comment ça Mais voici son corps là-bas. Donc imaginez-vous que tu as dormi avec un mort pendant toute la nuit. Sur le petit matin, quand tu informes qu'il est décédé. Mais ça joue quelque chose dans, ça joue dans la tête tu prends un coup dans la tête, et après ça, il n'y a pas un suivi. On ne vous amène pas chez, chez un speps, euh, Oui, comment ils appellent Oui, les psychologues, là. Pour en parler, il n'y a pas ça. Après l'épisode du curage des faux sceptiques au Sceau, place aux épidémies et la négligence au milieu carcéral. Pour le 13 juin 2021, SOS avait soulevé un gros problème celui des, des faux sceptiques. Nous remercions les autorités qui ont relégué à cette situation pour les prisonniers d'idées les forces sceptiques avec des sauts. Bon. Dieu merci, ils nous ont écoutés et le problème a été résolu. Nous avons tous suivi ce si reportage au niveau de la prison centrale avec le directeurs. Les gens là-bas presque tous les jours pour plusieurs maladies. D'abord on trouve la tuberculose. D'abord, tous les gens qui ont des euh, hépatites ABC. Là-bas, euh, il y, y a toutes sortes de petites maladies un peu transmissibles. Qu'on chope au qu'on ramasse au niveau de la police centrale. Qu'on qu ne dit pas aux gens, qu'on ne informe pas aux gens. Si toi-même tu ne cherches pas à savoir de quoi ce dernier souffre. Je ne pas, ça, on ne peut pas te dire. Pour le chargé de la communication de SOS prisonnier, et cieux X, comme nous l'avons baptisé, le salut en prison est une question de survie. La prison est était réservée pour 600 personnes. Nous sommes en plus de 3000. Et donc, venant c'est Donc, vous comprenez que si un détenu, Déjà un étudiants devait passer par avant d'être de, avant de, avec les autres, il devait passer au centre médical, euh, au centre de santé. Parce qu'ils ont. Voilà, ça ne se fait pas. Donc, une fois qu'il y a une épidémie qui rentre, puisqu'ils s'entassent, ils doivent m'entasser. Ils doivent m'entasser. Il faut même des rotations. Pour dormir. Il faut. En fait, ils un système de rotation. La prison charge des dépouilles des deux un combat réalité au service pénitentiaire. Les unimations tardent certainement à cause du manque de moyens des familles qui se trouvent abandonnées. Que selon les procédures et les lois en vigueur, ces parents ne devraient pas être accompagnés pour les obsèques de leur Effectivement, c'est un prisonnier qui est mort. Donc, Il doit être accompagné par, par la prison. A travers ces témoignages, on comprend aisément que la vie au milieu carcéral est un calvaire. Ces hommes et femmes qui y sont pour payer leurs mauvais agissements méritent de rester en vie en demeurant en bonne santé. Ce que l'on ne comprend pas cependant, c'est également l'entêtement de certains compatriotes à vouloir y repartir car la liste des récidivistes est longue.